Alors, ça, ça a commencé par un, un reportage en Mongolie, un reportage pour la BBC, pour BBC World, qui est une radio, euh, sur les mystères mongols. Euh, dont le, bah, le but était de, que je vive moi euh, en Mongolie, euh, que j'aille rencontrer des chamans et que j'essaie de comprendre au travers de ce reportage et d'apporter à l'auditeur euh, des réponses à ces techniques, un peu à quoi ça servait. Et voilà. Donc c'est une amie, c'est qui m'a accompagnée euh, au nord de la Mongolie. C'est là que se, trouve, se trouvait euh, l'essentiel des, des chamans. Euh, C'était dans le nord, donc à la frontière de la de la Sibérie, et, et donc elle m'a emmenée rencontrer un, un, un chaman qui faisait une... Bon, il s'est passé des tas de choses avant que j'arrive à, à la cérémonie, mais donc euh, le chaman induit la transe par euh, le son d'un gros tambour, et les personnes autour bah, écoutent, assistent à la, à la cérémonie. Et le chaman, grâce à cette transe, va bah, interroger les esprits et essayer d'obtenir la réponse aux questions que sont venus poser les consultants pour la, pour la cérémonie. Donc j'ai euh, installé le mini-disque, le, mini le micro, puis je me suis assise dans un, dans un coin euh, avec euh, tous les mongols qui assistaient à la, à la cérémonie. Donc le chamane a, a un assistant qui le tient parce que pendant la transe, il ne sait plus du tout où il est. Donc il y a un assistant qui s'appelle le Tushik, qui, qui est derrière lui, et euh, commence à jouer du tambour. Et je me mets, je me mets tout de suite, immédiatement, à, à je sens un, un tremblement. Et euh, Nara m'a raconté après que quand ils ont commencé à me voir trembler, les Mongols, ils lui ont dit euh, « Elle peur, tu as vu, elle a peur, il faut qu'elle sorte parce qu'elle a peur, quoi. » Et euh, Nara, vous voyez bien que euh, pas, c'était pas normal parce qu'elle euh, essayait de me parler, ça répondait plus. Et, et le tremblement s'est amplifié, amplifié, amplifié, euh, jusqu'à ce que je me mette à, à sauter. Et après, il y a le, les sons qui sont arrivés, donc des, des, des hurlements de loups, euh, tout ça qui est, qui est arrivé, dont j'avais conscience, et ça le pire, quoi. c'est que je voyais ce qui se passait, mais... Impossible de contrôler quoi que ce soit. On a l'air con, hein, vraiment, c'est sûr. Mais bon, dans cet état-là, on n'a pas trop peur. C'est-à-dire qu'on vit le truc, ça, ça arrive, c'est ce qu'on est. Et, et, et ben, on, on, c'est comme tout d'un coup, si on était un pantin, euh, une autre force nous fait faire des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Euh, lorsque, à un moment, je sors de la transe, quand le tambour, le tambour s'arrête, et c'est là que le chaman dit à, à Nara, pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était chamane ?» Voilà, donc euh, Nara lui a expliqué que je n'étais pas venue du tout, je ne savais pas du tout, quoi, C'était pas... Et, et donc il lui a dit, mais étant donné que j'avais reçu l'étincelle chamanique, euh, il fallait qu'il me, qu me forme. voilà, et que j'allais rester trois ans avec eux. Donc, euh, ce n'était pas trop, trop mon intention. Euh, trois ans au fin fond de la Mongolie, euh, je n'avais pas du tout, du tout envie. Puis en plus, chaman, je veux dire, c'était un mot... Euh, un peu dangereux, un peu bizarre, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que... Donc tout d'un coup on vous dit ça, et vous dites non, non, je ne veux pas être chaman, moi c'est pas, pas... Mais là il vous dit, euh, oui mais si tu refuses, euh, les esprits euh, qui sont responsables de ça, c'est-à-dire ce sont eux qui ont décidé pour toi, qui t'ont envoyé ce don, si tu ne le respectes pas, ça va énerver les esprits, euh, et donc ils vont t'envoyer des problèmes. Et ces problèmes, euh, bah, tu as dû en avoir là, non Il m'a dit si, si tu es là, c'est que tu n'est pas un hasard. Ben, J'ai dit si, c'est un hasard. Il m'a dit oui, oui, bien sûr. Et donc, euh, en fait, pour lui, les esprits m'avaient emmené là euh, pour me faire comprendre, de toute façon, pour affronter mon destin qui, d'après eux, était, était d'être chaman. Voilà. Alors, il m'a dit bah, si tu refuses ce don, cette étincelle, si tu refuses notre formation, qui ne se transmettait à l'époque que de chaman à chaman, euh, eh bien, ils vont s'énerver contre toi. Et alors, tous les problèmes que tu as pu avoir jusqu'à présent, j'en avais eu une tartine, euh, eh c'est rien à côté de l'enfer que va devenir ta vie. Voilà. Donc, euh, ça fait un peu. Ça fait un peu. Euh, c'est pas sympa, quoi. Alors euh, Nara m'a dit là-dessus, j'avais perdu mon ami, alors Nara m'a dit là-dessus, tu sais, les chamans ils entrent en contact avec euh, les esprits, euh, les morts, les, tout ça. Alors j'ai commencé à dresser une oreille. Et, euh, et c'est vrai que cette partie euh, du chamanisme que je ne connaissais pas du tout, euh, j'en avais un petit peu entendu parler, mais bon, pas, pas vraiment. Je connaissais cette notion d'esprit, euh, ça m'a intéressé évidemment, parce que comment retrouver le contact avec... Euh, la personne qui est partie après la mort, c'est vraiment une question fondamentale. Et en Occident, aucune, aucune de nos mystiques ou de nos religions nous donne de réponses satisfaisantes. Euh, elles en donnent, mais ça ne nous satisfait plus. Alors, peut-être que je me suis dit, peut-être qu'en Mongolie, chez les chamans, il y a des réponses satisfaisantes. Alors, Narra m'a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de rester trois ans, trois ans, trois ans. Hein, tu vas pouvoir faire une formation plutôt alternée. C'est-à-dire, demande-lui si tu peux venir une fois par an, pendant aussi longtemps qu'il faudra, mais pas, pas pendant trois ans d'affilée. Alors on a demandé au chaman qui a dit euh, « oui, oui, oui, pas de problème ». Donc le chaman qui s'appelle Balchir, euh, qui a dit « oui, pourvu, pourvu qu'elle fasse que les esprits ont décidé pour elle, parce que pour, pour lui c'est vraiment, vraiment grave quoi si on refuse ça ». Donc la, la première étape de cette formation, ça a été de me fabriquer euh, le costume et le tambour qui lui est l'instrument qui va induire la transe et qui va surtout euh, permettre de maîtriser la transe. Parce que, euh, après, euh, j'étais un peu trimballée euh, chez différents chamans et chaque fois qu'il y avait une cérémonie, euh, moi j'entrais en transe parce que j'étais cap pas capable de résister au son du tambour. Et je me tapais dessus euh, en général, mais violemment, vraiment violemment, donc c'est pas drôle non plus. Euh, Jusqu'à me trouver des, des, des blessures le lendemain avec les, les jambes couvertes, de, à force de me taper dessus, de, de, de, de petits trucs de sang, euh, pas des bleus, hein, mais vraiment tout, tout couvert de sang, enfin bref, de, de petites piqûres. De, euh, donc euh, le tambour, euh, le chaman me disait bah, quand tu auras le tambour, tu taperas sur le tambour et pas sur toi. Voilà. En gros, c'est ça. Alors euh, le chaman, le chaman, donc Balchir le premier, euh, m'a dit euh, « Étant donné que c'est moi qui ai découvert le don, je ne peux pas être le chaman qui va devoir euh, qui va devoir t'initier. » Alors Nara lui a demandé « Mais quel serait le chaman qui allait devoir m'initier ?» et il lui a dit bah, « Vous trouverez. » Voilà. Pour, parce que pour lui, c'est les esprits qui décident aussi. Donc lui n'a pas la réponse. Et, euh, et Nara me dit « Bon ben d'accord, on va, on va trouver ». Et ben, moi je dis « Bon d'accord, on va trouver ». Donc on repart sur les pistes. Et euh, Nara me dit cette chose très juste dans leur tradition, c'est-à-dire que ben, si les esprits t'ont guidé jusque-là, ils vont bien te guider jusqu'au prochain chaman qui sera le tien, non Logique. Voilà. Donc c'est à cette logique qu'il faut s'habituer, euh, nous occidentaux, et ça c'est vraiment déstabilisant. Vraiment, vraiment. Parce que tout d'un coup, on fait confiance à quelque chose qui nous dépasse, à une intelligence qu'on bah, qu a perdu l'habitude d'interroger et, euh, et qui nous dépasse et qui, d'après eux, savent bien plus que, que nous et peut nous aider vraiment. Donc euh, ça, c'est difficile pour nous. Donc on a repris la piste et effectivement, on est tombé sur, sur une autre chamane. Que Nara connaissait, on connaît plusieurs. Euh, et euh, cette chamane, qui est Inketuya, euh, elle a toujours, elle a, elle, euh, Nara lui a expliqué mon cas, et la chamane toujours a fait une cérémonie euh, parce qu'on ne fait jamais rien là-bas sans l'accord la, des esprits. Et c'était les esprits qui étaient censés lui dire si vérification si j'avais bien reçu le don et deux, si c'était elle qui était chargée de mon enseignement. Donc elle a fait une cérémonie spécifiquement pour ça. Donc la réponse a été oui et oui dans les deux cas. Et donc elle a, elle a hérité du boulet que vous avez en face de vous. Et elle ne savais pas à quel point <rire> ça, allait être, <rire> ça allait être une galère. Parce que nous, en tant qu'Occidentaux, ben, on passe notre temps à poser des questions. C'est-à-dire qu'elle, elle avait un tambour, elle jouait du tambour, elle entrait en transe elle, posait des, elle, elle faisait des prières en même temps qu'elle entrait en transe Elle allait poser une question aux esprits, elle transmettait la question qu'avait posée le consultant. Et, et tout ça en transe, je disais pas possible, et en même temps elle jouer du tambour, je disais comment c'est possible ce truc-là, c'est pas possible, pour moi elle faisait semblant, c'est pas possible, ce que disent les anthropologues d'ailleurs, ils disent que c'est une théâtralisation, c'est-à-dire que ça fait partie du rituel, euh, la, la trans-chamanique, c'est-à-dire que bon, bah, vous sautez, vous faites appel à des esprits, vous faites des prières, en fait ça fait partie du rituel euh, chamanique qui, si c'est votre culture, va vous faire un effet suffisamment puissant pour vous permettre de, de guérir ou de je sais pas quoi, ou rétablir une confiance en tout cas. En, en votre avenir et, et, et donc je me dis c'est pas possible alors elle me dit, on va te fabriquer le tambour tu vas jouer du tambour et tu vas entrer en transe je lui dis mais c'est pas possible comment je peux à la fois jouer et quand j'étais assise dans un coin là le son du tambour me faisait un effet j'entrais en transe d'accord mais si c'est moi qui joue comment je peux entrer en transe hein hein. et en plus il pèse, il pèse 3 tonnes votre truc là il pèse 8 kilos du coup, je tiens ça en même temps je joue du tambour, mais ça va pas et, et elle me dit hum, les esprits t'enseigneront, toujours la même réponse. Euh, et le jour, le jour de l'initiation, quand elle a réuni la famille, euh, tout ça, ils savaient qu'il y avait une soirée comme ça. Donc le costume était fabriqué, on m'a mis le costume, euh, j'avais mon tambour. Et euh, donc le soir venu, ils allument le poêle, ils font brûler l'encens pour euh, bah, créer un espace sacré. Et, et, et je, commence à, je commence à me dire bon, maintenant vas-y. Donc je commence à jouer. je ne passe rien. Parce rien du tout. je dis, ben voilà J'ai terminé ma, ma carrière de chaman, je vous rends le tambour et c'est fini. <rire> elle est venue derrière moi, elle bon, je tenais le tambour, elle, elle a induit euh, dans, dans ma main le, le, rythme, le rythme correct. Et puis, euh, et puis je suis partie, mais en, en, en une minute j'étais partie, euh, ça y est encore en loup. Alors euh, j'avais le tambour, mais là je ne faisais pas des prières. Euh, c je suis partie, mais comme, euh, comme un, par, un pantin pareil. Euh, possédé par un, un, un truc qu'il ne maîtrise pas et qui lui fait faire des gestes qu'il ne maîtrise pas, des sons qu'il ne maîtrise pas, des chants qu'il ne maîtrise pas. C est, c est, voilà, ça se fait tout seul. Et, et quand je suis revenue de la transe. <rire> Alors, ils t'ont enseigné les esprits J'ai dit, ben oui, j'ai compris. J'ai compris que c'était possible d'à la fois jouer du tambour, entrer en transe et tout ça. Mais moi, je ne maîtrisais pas comme elle. Elle me dit, pour ça, il faudra des années pour arriver à maîtriser, c'est-à-dire être capable de euh, chanter des prières, poser des questions aux esprits, revenir avec une réponse, euh, et, et tout ça. Elle me dit, pour ça, il faudra des années. Alors, elle me dit, tu vas développer des, des, des, des pouvoirs. Et je lui dis, mais, mais quels pouvoirs ça ça devient intéressant, hein intéressant. Euh, j'avais vu ma sorcière bien aimée ça, Si ça... ça pouvait être pareil c'était bien quoi arranger le ménage et tout euh, et elle m'a dit bah, je sais pas je sais pas les esprits t'enseigneront là encore euh, et ces pouvoirs bah, tu les découvriras à force de pratiquer la transe bon. donc il fallait que je reste encore et que je fasse, ben surtout le, mon enseignement, ça consistait à couper du bois, euh, à, à aller chercher de l'eau euh, pleine de moucherons dans la rivière, et à vivre avec eux, à, tra à traire les rennes, à dormir par terre, euh, dans un tipi, parce que ce sont des satanes Et les satanes euh, sont des éleveurs de rennes, euh, donc sont les seuls à élever des rennes en Mongolie, et vivre à la, à la frontière de la Sibérie. Alors, euh, alors c'était quand même pas... Hein parce que qu'est-ce qu'on mange euh, là-bas On mange de la viande séchée avec euh, plein de gras. Euh, de... Parce que c'est bon le gras. Hein euh, et qui rance en plus parce que ça sèche euh, là. Mais comme il ne fait pas très chaud, ça va. Mais bon, c'est quand même euh, au bout d'un mois euh, là-haut, c'est... C'est un goût vraiment de, de rance, et avec de la farine ou des, ou des pâtes ou des choses comme ça. Et bon On dort par terre, moi j'étais mieux chez moi à Paris, dans mon lit, avec de l'eau chaude. Hein. Voilà. Alors ça devait durer, et, et chaque fois, quand on, on devait commencer l'enseignement, moi j'attendais avec mon cahier pour prendre les notes, quoi. le cours, le cours. Chaque fois elle me disait malgache, malgache ça veut dire demain. Et, euh, et, et en fait, demain, c'était toujours demain, demain, demain, demain. Et, et un jour, j'ai compris que c'était quand je serais prête, en fait. Voilà. Parce que là, c'est pareil, c'est pas un enseignement qui se traduit. C'est pas comme euh, euh, le, le bouddhisme qui est vraiment. Euh qui est vraiment euh, aujourd'hui, qui s'enseigne, où il y a des écrits ou des choses comme ça, c'est vraiment élaboré. Euh, le chamanisme, c'est hyper rustique. Hein. C'est vraiment... Euh, euh, il va traverser les rênes et joue un coup de tambour. C'est vraiment rustique. Et, et donc, il n'y a pas d'enseignement du tout. Pas d'enseignement écrit, pas d'enseignement oral non plus. Alors, ils vous, ils vous apprennent les gestes, les rituels. Euh, on m'a appris le rituel pour, euh, bah, pour, je, quand on, pour protéger quelqu'un à qui on a jeté un sort, euh, le rituel pour faire euh, pleuvoir, le rituel pour... Tous les rituels qui peuvent être utiles dans cette... Dans cette environnement et qu'ils ont développé parce que c'est utile toujours. On perd cette notion euh, ici en Occident de, de, de euh, le chamanisme ça sert, enfin le chamanisme, les rituels chamaniques ça sert à quelque chose, La l'attente ça sert à quelque chose, c'est utile sinon on ne ferait pas ça. Et, et, et donc, ils m'apprennent euh, tous ces rituels aussi, ils m'apprennent aussi les rituels interdits, euh, parce que euh, quelqu'un qui fait de la magie noire euh, va forcément pratiquer les rituels interdits, dont celui, évidemment, qui m'a intéressé énormément, c'est comment faire tomber quelqu'un amoureux de vous. je <rire> <rire> ah, faut dire que j'étais attentive. Hein. Elle m'a dit, mais non, mais... Euh, <rire> elle m'a dit, euh, mais oui, mais... Interdit, ce dit-là. Je te l'apprends parce que si jamais quelqu'un est victime de ça, il faut apprendre à le, à le casser, à le, à le couper. Mais, mais je te l'apprends, mais il est interdit de le faire parce que c'est de la magie noire. Si tu obliges quelqu'un à tomber amoureux de toi contre sa volonté, tout ce qui oblige quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté, c'est considéré comme de la magie noire. Donc, euh, le chaman, c'est le chaman, c'est lui qui est puni, c'est lui qui perd cinq années de vie. Voilà. Parce qu'après, au, ex... au fur et à mesure des expériences, où je faisais des cérémonies dans le tipi là-bas, il, il y a des dames qui arrivaient et qui me demandaient, parce qu'elle m'a dit, tu vas voir, on va te le demander ce rituel. Et des dames qui m'ont demandé, je suis amoureuse de ce garçon, est-ce que, est que tu ne voudrais pas faire le... Mais elles le font doucement parce qu'elles savent que c'est un peu interdit, donc elles ne voulaient pas faire le rituel, tu sais. Et, et donc, non, non, c'est interdit, voilà. C'est dommage, hein. Enfin, j'ai bien essayé un peu, mais bon. Euh, et, et, et, et voilà. Donc, ils ont commencé par m'apprendre ces, ces rituels. Et je voyais bien que pendant la transe, au fur et à mesure de la pratique, 1. Je perdais la notion de temps. J'avais plus de force que dans un état normal. Je ne ressentais pratiquement pas la douleur. Ça, c'est cool. Euh, J'avais des visions, les yeux fermés. Euh, je voyais ces personnages, que eux appellent esprit. Donc, personnages ou animaux, c'est ça qu'ils appellent esprit. Et c'est à eux qu'on doit poser des questions. Alors, je les voyais. Euh, donc je comprenais qu'ils aient pu développer euh, cette interprétation de cet environnement, c'est-à-dire que, quand on est dans cet état-là, notre environnement, on ne le voit plus de la même façon, euh, et il est rempli de ces personnages, ou de ces animaux, et des choses comme ça, que eux appellent esprit. voilà. Alors je comprenais comment on, on avait pu en arriver là. Mais, euh, en revanche, ce qui m'intéressait, c'était comment le son du tambour pouvait me mettre dans un tel état, et dès que le son du tambour s'arrêtait, je sortais de cet état, et dans cet état-là, je voyais bien que c'était intéressant d'avoir plus de force, de ne pas ressentir la douleur, d'avoir ces visions, et en plus, quand j'avais les yeux fermés aussi, je voyais des choses petit à petit, je voyais des choses sur les gens autour de moi, j'avais les yeux fermés, hein, mais s'il y avait quelqu'un devant moi, je voyais son, son, son, son corps, mais son corps, c'était comme un nuage, c'est-à-dire qu'il était plus grand que d'habitude, il n'avait pas de contour, on ne voyait pas la peau, là, tout ça, ça, ça n'existe pas dans cet état-là. Et je voyais dedans des, des, des, des espèces d'univers, des images, des, des choses comme ça. Et, et, et non seulement je les voyais, mais quelquefois quand je sentais, je sentais que c'était dissonant parfois. C'est-à-dire que c'est le nez, le nez qui reniflait reniflé comme un, comme un loup. En fait, lui, il ne sentait plus des odeurs, mais il sentait des dissonances. Et dans cet état-là, c'est comme si chacun de nos sens... Donc je sentais des, des, dans, dans l'air, je sentais des, des boules, des choses comme ça que je ne sentais pas non plus. Donc c'est que chacun de nos sens, le toucher, euh, l'odorat, le nez, avait un, un, un niveau 2 de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, on s'en sert à, à, à un niveau. Ben, dans cet état-là, pouf, ils ont une autre fonction, plus subtile. Ah, ça, c'était intéressant. Parce que non seulement je percevais ces dissonances en les reniflant comme ça, mais je me mettais à faire des gestes, des sons, des chants, des langages dont j'avais l'impression que c'était le chant qu'il fallait pour corriger cette dissonance. C'était juste le truc qu'il fallait... Il y avait des chants d'oiseaux, il y avait des, des hurlements de loups quand la dissonance était vraiment violente. Donc chaque son euh, avait une fonction finalement, euh, qui correspondait à la dissonance que je voyais, donc plus ou moins violent plus ou moins doux, et en fin de séance très très subtile, très, voilà, c'était juste des petites touches, souvent des oiseaux. <coughs> donc je me disais mais c'est quand même intéressant cette histoire. Voilà. Alors. Je commençais à comprendre euh, en quoi, eux, euh, pourquoi ils s'en servaient, pourquoi ils trouvaient ça utile, euh, parce que ça donne vraiment des informations qui semblaient cohérentes avec ce que je retrouvais quand je sortais de la, de la, de la transe. Et euh, bah, une jeune femme, par exemple, euh, que Inketuia m'avait donnée euh, en pâture euh, pour m'entraîner, et elle était venue parce qu'elle n'avait avait pas ses règles depuis deux ans, et puis elle avait des maux de tête euh, terribles, et, et donc euh, bah, je, je lui fais, il y a une transe, elle l'a, la collée devant moi à un moment. Et elle m'enlevait le tambour. Elle avait compris qu'à un moment, euh, si on m'enlevait le tambour, je me mettais à, à faire un travail de guérisseur en quelque sorte. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas de réharmonisation. Et que euh, à ce moment-là, je me mettais à travailler sur la personne. Donc quand je suis sortie de la transe, la, la jeune femme, c'est comme si on lui avait fait un shampoing, euh, elle avait mis en pli comme ça. Là. Donc j'avais passé la main sur les cheveux probablement et elle était pouf! Comme ça, mais elle était prosternée devant moi, parce que pour eux, c'est vraiment, euh, on n'est plus, euh, comme on a le costume, on n'est plus un humain dans cet état-là. On est juste un lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Donc, on récupère un pouvoir, un petit peu comme un prêtre avec sa chasuble, avec ça, ce qui fait que tout d'un coup, euh, ou un médecin avec son sa sa, sa blouse blanche, tout d'un coup, on n'est plus, on a une fonction autre que celle de celle d'humain. Euh, donc, la jeune femme était prosternée devant l'image euh, de, de ce que j'étais devenu. Qui n'était plus du tout Corinne. Donc, euh, et elle avait, et pouf, comme ça. Et donc, euh, je, je voyais Ketuya, puis elle me dit. Ben <rire> oui, c'est moi qui avais fait ça. Et, et donc le lendemain, le lendemain, la jeune femme avait ses règles et le lendemain, elle avait pas mal à la tête. Mais bon, euh, je disais à mais elle a, elle a dû tellement avoir peur de ce que je lui ai fait parce que je lui ai tapé dessus aussi. Hein. J'ai fait des trucs. Euh, voilà. Euh, elle a dû tellement avoir peur que le choc a dû la... Tu vois, ça, a, ça aurait déclenché n'importe quoi. Et euh, Inkatuya m'a dit, oui, oui, c'est ça. Oui. Donc moi, j'arrivais pas, toujours, j'ai toujours eu du mal à, à pouvoir euh, croire que ces techniques puissent avoir un effet sur une pathologie et tout ça. Donc après, on, nous, on a, des, on, on a fait des tests avec des, des scientifiques aussi. Donc c'est impressionnant pour nous. Comment, comment on peut penser en Occident pareil qu'un geste, un son, un truc, ça, va, ça, ça peut régler une pathologie C'est bizarre ici aussi. On a été nourris à l'allopathie, on a été nourris à plein de choses. Mais en Suisse, ils sont plus avancés qu'en France. Donc, euh, donc toutes ces, ces, ces choses-là me faisaient penser que c'était quand même super intéressant cet état. Et je me disais, c'est forcément le son du tambour qui modifie le fonctionnement de mon cerveau, parce que sinon euh, je resterai coincée là et puis je reviendrai jamais. Et dès que le son du tambour s'arrêtait, je redevenais Corinne. Alors euh, je me disais, c'est pas trop grave finalement. Et donc j'ai voulu comprendre, je suis allée rencontrer des, des, des scientifiques, alors ça, ça a été un parcours du combattant euh, terrible évidemment, parce que, euh, allez voir en France euh, ce qu'ils en pensent de la transe jamanique. Voilà. Donc ça commence à s'ouvrir, mais ça fait dix ans que je rame, euh, ça commence à s'ouvrir, mais donc voilà, je disais ça, ça, ça doit modifier le comportement de mon cerveau, c'est pas possible autrement, mais il fallait le prouver. Euh, et donc, c'est Pierre Étevenon, un ancien directeur de l'INSERM, directeur honoraire, donc il était à la retraite, euh, qui lui avait travaillé sur le LSD, euh, il avait travaillé euh, sur l'impact, le, le, le, les effets du LSD sur le champ visuel, par exemple. Mais pas en France, à Princeton, aux États-Unis, parce qu'en France, il s'est fait... Euh, il a été un des premiers à dire que la méditation modifiait le comportement du cerveau, lui, dans les années 70, imaginez donc il a même réussi à coller des électrodes sur un, un, grand, un grand maître de méditation zazen qui s'appelle Deschemaroux pour tous ceux qui pratiquent la méditation zazen japonaise, savent que qu y est des, des shimaro. Il a réussi à lui mettre des électrodes sur la tête. Mais à l'époque, il y avait 7 ou huit électrodes, euh, c'était très, très, très restreint, euh, les électroencéphalogrammes. Donc ça n'a pas, pas aujourd'hui été repris dans des études, euh, de, de, dans des publications. Mais, euh, mais lui, il a montré que bah oui, ça a modifié quand même le comportement du cerveau. Ce n'était pas valide. Mais aujourd'hui, l'évolution de l'imagerie cérébrale, euh, avec le travail de Mathieu Ricard avec le travail d'Antoine de, de Lutz en tant, que, en, en tant que chercheur a démontré qu'il avait raison que la méditation modifiait énormément le comportement du cerveau et non, non seulement elle modifiait le comportement du cerveau mais elle, elle modifiait euh, au fur et à mesure de la pratique euh, la physionomie du cerveau parce qu'aujourd'hui sur la méditation on voit que le corps caleux est, est, est amplifié le corps caleux est responsable des transmissions. Euh d'informations, de... voilà. Donc, donc il se passe vraiment quelque chose qui va changer le cerveau. Euh, voilà. Donc ce que, ce que je voulais faire, c'était ben, voir si avec la méditation on avait ce même genre d'effet. De, de, Alors euh, Pierre Etévenon m'a trouvé très sympathique, il m'a fait, euh, fait faire une démonstration avec le tambour donc. Et euh, là il a dit, quand je suis sortie de la transe, il m'a dit oui effectivement, c'est intéressant. Oui, il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Euh, il m'a dit, mais le problème, c'est le gros tambour, là. Comment voulez-vous qu'on mette ça dans un laboratoire de recherche Si on fait un EEG, on va mettre des électrodes là, qui seront reliées à un ordinateur, et, et vous allez tout nous casser, quoi, en gros, dans le, dans le laboratoire. Alors, euh, alors j'ai dit, mais bah, oui, mais comment on fait pour entrer en trans sans tambour mais Il m'a dit, vous allez devoir y arriver, parce que sinon, ça ne va, va pas marcher. Alors, euh, c'est vrai que je ne savais pas euh, du tout si c'était possible, parce qu'en Mongolie, aucun chaman n'aurait l'idée d'entrer en transe sans tambour. Hein, pour eux, c'est débile. Euh, donc, je me suis entraînée. Alors, au début, j'ai essayé d'écouter dans ma tête le son du tambour, de me faire boum, boum, boum, boum, boum, voilà. Ça n'a pas marché. Et j'étais assise par terre, hein, parce que... Debout, on se casse la figure, évidemment, parce qu'on part dans tous les sens. Et, et, et après, je me, je me suis dit, mais finalement, ça faisait 4 ou 5 ans que je pratiquais, donc il y avait quand même une grosse imprégnation de, cette, de cet effet dans mon cerveau. Alors après, j'ai bah, les tremblements que, je, que, que le tambour euh, produisait systématiquement, je me dis, bah, si je fais des tremblements de, de, de ça, peut-être que ça va, ça va euh, réinduire la transe. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc j'ai induit la transe en tremblant comme ça, et puis, euh, puis c'est arrivé. Voilà. Alors après, le problème, c'est qu'il fallait entrer euh, en transe par la volonté. Donc ça, ça s'est arrivé, mais il fallait en sortir aussi. Ah, ah c'est compliqué. Hein. Parce qu'on n'attend on pas que le loup ait terminé sa transe dans un laboratoire. Vous voyez, c'est qu'on a autre chose à faire aussi. Hein. Donc, euh, donc, si ça a duré deux heures ou trois heures... Euh, pfff. Alors euh, je me suis entraînée avec quelqu'un qui tapait dans les mains pour essayer de, voilà, de solliciter, le, pour, voilà, pour savoir qu'il fallait, qu fallait arrêter la transe. Donc ça a marché, c'était un entraînement. Euh, entraînement qui, moi, euh, me confortait dans l'idée que c'était un potentiel du cerveau, euh, puisque si j'arrivais à l'entraîner comme ça, c'est qu'on pouvait l'entraîner au même titre qu'on arrive à conduire un jour sans, sans y réfléchir. Au début, c'est un apprentissage et puis après, on n'a plus besoin d'y réfléchir. Donc là, c'était un peu la même chose. Alors, quand j'ai été capable de faire tout ça, je suis retournée voir euh, euh, Pierre Etévenon qui m'a dit « bon, ben là, ça va, c'est correct ». Alors, il m'a mise en contact à Edmonton avec le professeur flor Henry, euh, qui, lui, euh, est un neuropsychiatre euh, directeur du service de psychiatrie adulte de l'Alberta Hospital, donc un, un des plus gros euh, hôpitaux psychiatriques d'Alberta. Et, et je me reçuis, je suis retrouvée euh, au mois de décembre dans l'hôpital psychiatrique, euh, voilà, à devoir faire la transe devant des chercheurs, euh, des neuroscientifiques, euh, et des psychiatres. Euh, et voilà. Donc c'était une expérience aussi euh, bah, flippante parce que eux ils ont associé ça à des maladies évidemment donc quand j'ai fait la première fois devant 15, une quinzaine de, de chercheurs neuropsychiatres, psychiatres euh, j'ai fait la tranche j'ai induit la tranche par la volonté je me suis assise par terre et puis j'ai fait la tranche je suis ressortie et évidemment j'ai fait des sons de loups j'ai fait des sons de, de, de, de je sais pas quelle bestiole euh, des, des chants des trucs et, et la première réaction c'est c'est un dédoublement le premier premier chercheur dit pff, après un grand silence dans la je, je, la bestiole là que, que c'est un dédoublement de personnalité violent Première question, c'est un dédoublement de personnalité violent, c'est ouf, là, mais c'est étonnant parce que vous en revenez. Euh, le deuxième, ça a été, euh, ben moi, je dirais même un, un syndrome de personnalité multiple, parce que j'avais fait plusieurs personnages, plusieurs machins, donc euh, syndrome de personnalité multiple. Bon. Et puis un autre dit, ben, moi, ça me fait plutôt penser à une méningite une une limbique, donc des tas de maladies, quoi. De, voilà. Mais alors, ce qui les étonnait, c'était que j'en revenais. Que je l'induisais par la volonté que j'en ressortais par la volonté. Alors, ça, c'était extraordinaire, ils n'avaient jamais vu ça. Alors, euh, ben, Florent-Henri a dit bon, on va régler le, le, le savoir si c'est pathologique ou pas, on vous en fait des tests, on vous en faire euh, des trans euh, sous électrode, et puis on va bien voir si c'est pathologique ou pas. Voilà. Donc, après, ben, j'ai commencé les, les, les, les tests, d'abord euh, sans rien faire, donc il s'agissait de facile. Donc, euh, et après j'ai induit la transe, mais une transe légère évidemment parce que je n'avais pas le droit de... Justement le tremblement que je faisais, il fallait que je le fasse au minimum parce que sinon sur les EEG ça fait des, ce qu'ils appellent des artefacts musculaires, c'est-à-dire que l'électrode enregistre l'impulsion électrique euh, qui va faire bouger le, le muscle. Donc ce, ce, sont des, ce, sont des, ce sont des biais. Donc, c'est pas, pas l'activité du cerveau, c'est l'activité du muscle. Donc, après, il faut nettoyer euh, les enregistrements, euh, de séparer l'activité du muscle, l'activité du cerveau. Donc, c'est très compliqué. Donc, j'avais pas le droit de bouger en plus. Donc, le moins possible. Alors, je me suis dit, mais en fait, cette petite transe de rien, ça va, ça va vraiment avoir aucun effet sur votre machine. Franchement, parce que ça, c'est vraiment ridicule. À côté de ce que ça peut être, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment juste l'induction. Et, euh, et puis, je m'en vais. Et puis, six mois après, il m'appelle et puis il me dit, il faut arrêter ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Pourquoi Et ben, il me dit parce que euh, d'abord je dis je suis normal ou je suis pas normal. Il me dit oui oui oui, oui ça oui ça c'est bon. Euh, on a fait tous les tests euh, psychologiques tout ça. J'avais rempli un tas de questionnaires machin. Il me dit tout ça c'est parfait. Euh, à l'état normal le cerveau il est tout à fait normal. En revanche pendant la transe, euh, on l'a comparé à des, ce qu'ils appellent des groupes contrôles. Euh, donc de gens qui souffraient de schizophrénie, et, manie et d'épression. Donc, trois, trois groupes contrôles. Mais il m'a dit, ben moi, d'après mes, mes, vos tracés, c'est comparable à ces trois pathologies à la fois. À la fois. Les trois à la fois. Vous entendez bien Les trois à la fois. Pour lui, il y avait un risque que je reste bloquée dans, dans cet état-là. Alors, on se tourne vers la tradition dans ce cas-là et on se dit, mais euh, effectivement, les chamans vous disent qu'il y a un danger, vous pouvez ne pas revenir. Ce qui a failli m'arriver euh, lors de ma première expérience. Euh, le chaman m'a dit, le balchir, il m'a dit, euh, mais j'ai failli pas te ramener, j'ai mis deux heures à te ramener. Le psychiatre, lui, dit c'est un état de décompensation psychotique, ce qui m'est arrivé en Mongolie. Donc cette transformation euh, avec une perte totale du contrôle de, de mon mental. Euh, lui, c'est un état de décompensation psychotique. Donc je dis à Florent-Henri, mais si c'est un état de décompensation psychotique, dans ces cas-là, vous acceptez que le chaman m'est ramené de cet état de décompensation psychotique, juste avec ses connexions à lui, avec des, des chants, des sons, euh, voilà. Il me dit, oui, mais c'est peut-être un hasard, bien sûr. Donc les chamans, dans leur tradition, en tout cas, disent qu'un euh, bon chaman est capable de ramener ces gens, parce que pour eux, eux disent, l'âme est partie. Donc pour eux, comme j'étais possédée par, par l'esprit du loup, mon âme de Corinne était partie, et le travail du chaman a été de ramener mon âme pour que je redevienne Corinne. Et, euh, et donc pour eux, c'est quelque chose qu'ils font euh, régulièrement, parce qu'il y a un véritable danger, quand même, il faut le dire. Donc de ces techniques de trance, quand on les fait violemment comme ça, comme ça m'est arrivé, quand il n'y a pas de préparation, quand on ne s'y attend pas, euh, si le chaman qui est à côté n'est pas compétent, euh, vous pouvez très bien ne jamais revenir ou comme des gens me l'ont dit ils sont venus me voir après des conférences ils m'ont dit bah, j'ai l'impression d'être je ne suis pas centré donc c'est un danger si on n'est pas avec des gens compétents partir dans ces états parce que euh, quand on joue du tambour, il y a un état, un état modifié de conscience, on va dire, qui va provoquer un état léger, comme euh, peut le faire la méditation, comme peut le faire euh, la marche en montagne. Donc il y a un état qui est léger, qui fait que euh, le mental est calmé. Donc on est dans un état beaucoup plus ouvert, beaucoup plus perceptif. Euh, mais les gens qui ont vraiment des dons, déjà, qui font ces expériences et qui partent vraiment, si le chaman qui a fait le stage ou l'expérience n'est pas vraiment compétent, la personne elle, va pas, elle risque de ne pas revenir, voilà. Et c'est ce que j'ai entendu de trois ou quatre personnes qui sont venues me voir en me disant « j'ai fait cette expérience et depuis je ne me, me sens pas en place voilà. ». Et ces gens-là, quand, elles leur demandent, quand ces, ces, ces personnes leur disent oh, « je ne suis pas en place », elles lui disent bah, « c'est votre faute en gros, euh, allez consulter, allez voir un psychiatre maintenant ou allez consulter enfin, ». C'est grave, c'est vraiment grave. Donc il faut vraiment être sûr de, de, de, de, de, de, quand on fait ce genre d'expérience des personnes avec qui on les, on, on les fait. Alors nous, en, en tout cas, on avait démontré, euh, donc le professeur Florent-Henri, euh, lui, me dit, c'est peut-être un hasard s'il t'a ramené. En tout cas, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces techniques de transe ne seraient pas, justement, un moyen euh, gardé par, par ces populations, euh, un trésor, en quelque sorte, qui serait euh, un moyen de ramener des gens qui seraient, qui seraient restés bloqués dans ces, ces états-là Parce que ce qui l'étonnait, lui, c'était comment je pouvais induire un tel stress dans le cerveau et en revenir juste par la volonté ça, pour lui, c'était une découverte sur le fonctionnement du cerveau. C'est ça qui l'intéressait vraiment, Donc, sur lequel il veut faire des publications. C'était cet aller-retour, juste par la volonté. Euh... Donc, lui a décidé de ne pas continuer ses, ses recherches, mais d'autres chercheurs ont été intéressés par ça, euh... qui, eux, pensent que c'est un état nouveau du cerveau qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas comparer à des états pathologiques, puisque c'est un état différent du cerveau. Donc, lui, d'autres pensent que, justement, ce, ce, ce fait de cette transformation du fonctionnement du cerveau, qui, euh, qui euh, permet la transe euh, serait justement un moyen d'accéder à ces informations qui sont là autour de nous mais qu'on ne voit pas dans un état de conscience euh, ordinaire. Donc ça c'est à, à étudier. Donc on a continué depuis, euh, on a continué aussi avec le, le professeur Marc Henri, euh, qui lui travaille sur l'eau, il est chimiste de formation, physicien aussi. Et on, il m'a fait faire des expériences lui, sur, sur de l'eau, par exemple, pour voir si la transe modifiait le, le, le comportement de l'eau. Euh, et il voulait aussi savoir si, puisque les chamans ont des informations euh, grâce à ces âmes-là, est-ce que j'arrivais à capter des informations de l'eau parce que Donc j'ai fait des tests à l'aveugle dans un laboratoire dans le sud de la France, où il m'a mis différents... différentes eaux, les unes après les autres. J'ai fait des trans et j'ai essayé d'en capter ce que je pouvais en capter. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que dans cet état-là, on ne capte pas justement que des informations intellectuelles. Euh, on capte des émotions, on capte des chants, on capte des sons, on capte des, des, des, tas, des tas de choses dont on a l'impression que ça vient de l'eau. Après, après, bien sûr, il faut prouver que ça vient de, vraiment de l'eau. Mais ça, c'est un protocole qui mettra en place après. Mais, euh, mais on peut ressentir de la joie, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir plein de choses. C'est comme si on ouvrait un livre et puis qu'on sache dans quel état la personne qui a lu le livre, euh, avec quelle émotion elle a, elle a lu le livre. C'est un champ d'information qui est extraordinaire. Euh, une, une première fois, il met, il, met, il met une eau, et je trouve que l'eau est calme, elle est, elle est sereine, c'est harmonieux, les champs sont jolis, mais c'est calme. Euh, il met une, une autre eau, et euh, je sens beaucoup de force de cette eau, vraiment une grande force, euh, quelque chose de très positif, de fort, avec d'autres chants, des trucs beaucoup plus violents, des animaux différents, et, euh, et, et je lui raconte ce que j'ai ressenti de la deuxième eau. Et il me dit, mais c'est la même que la première. Je lui dis, pas possible. La première, elle était super calme, celle-là, elle est vraiment puissante. Elle eh me dit, tu as raison. En fait, la première, euh, elle n'avait pas été dynamisée. Ah. Et, en plus, et en plus, je faisais avec, avec, les, avec les mains, je faisais des gestes de, de, de spirale. Pendant, pendant la séance, il me dit ce qui est quand même extraordinaire, c'est que tu m'as fait le, tu fait le, le, le vortex, que tu m'as fait la, la, la spirale de la, de la dynamisation, de, de la technique de dynamisation. Et donc cette eau, elle est utilisée, elle est utilisée au Japon comme un médicament. Un truc, voilà. Donc il me dit c'est quand même extraordinaire, parce que non seulement tu as, tu as capté qu'elle avait une force, mais en plus tu as fait les gestes de ce qu'a subi l'eau. Le, voilà. Donc voilà le genre d'informations qu'on peut, euh, qu peut euh, attraper euh, dans, dans cet état-là. Donc tout ça pour dire que si la transe est due à une modification du comportement du cerveau, c'est un potentiel qu'on a tous en nous. Donc, ceux qui sont euh, définis comme chamans en Mongolie, une trentaine sur 3 millions d'habitants, sont simplement ceux qui ont développé ce, ce, ce potentiel. Pourquoi ils l'ont développé ça Ils ne sont pas capables de l'expliquer. C'est soit héréditaire, soit ils ont une maladie, ce qu'ils appellent les maladies chamaniques, qui sont souvent des, liées à l'épilepsie, mais certaines formes d'épilepsie, ou alors la personne a, a, a pris la foudre. Et elle est restée vivante. Donc forcément ça a fait quelque chose voilà. Donc euh, certaines certaines pathologies nous, on, on définirait comme des pathologies psychiatriques. Là-bas, on sont définis comme quelqu'un qui a juste développé des capacités aussi chamaniques. Ce qu'on appelait ici le ravi du village, dans, nos, dans nos, ma grand-mère, il y avait toujours dans un village, il y avait le ravi du village. Donc à l'époque, il n'était pas en hôpital psychiatrique. Mais là-bas, en Mongolie, pour eux, ça n'a rien à voir avec la folie ni avec un problème psychiatrique. C'est juste des gens qui ont une vision différente de l'environnement, un rapport différent à, à l'environnement et qui ont donc développé des capacités chamanique voilà. c'est un, un monde différent. Euh, donc si c'est un potentiel du cerveau, euh, on peut dire qu'on l'a en nous, qu'on euh, qu l'utilise tous les jours euh, sous la forme de l'intuition. ce que les scientifiques appellent l'intelligence perceptive en opposition à l'intelligence spéculative, qui elle est le mental, l'intellect et tout ça. Donc cette intelligence-là, elle est due à une activation plus importante des zones, des zones perceptives du cerveau, qui sont, euh, d'après ce qu'on a pu voir, les zones limbiques euh, essentiellement, donc les zones, les zones dites perceptives. D'où euh, la raison de l'accès à notre environnement qui est tout d'un coup différent. Il faut bien penser que le cerveau, euh, c'est une interface. Si cette interface fonctionne avec d'autres circuits, tout d'un coup, elle nous donne accès à un autre environnement. Et ces informations qui sont là autour de nous, le cerveau est aussi un filtre. Donc lui, va filtrer tout ce qui n'est pas utile à notre développement, à notre vie de tous les jours. Donc on va, nous aussi, créer ce filtre et modeler ce filtre en fonction de nos besoins. De notre histoire, de notre génétique, de notre environnement, de... On, va, on va modeler ce filtre. Donc toutes ces informations qui sont là autour de nous, que la trans permet de, de, de voir, parce que pour eux c'est réel, euh, elles sont filtrées par le cerveau. Euh, si, on, si on pense que la, la, la, le, le cerveau est, est capable, euh, c'est Marc-Henri qui m'a expliqué ça, de, de, de traiter 10 milliards de bits euh, d'informations à la seconde. 10 milliards de bits à la seconde d'information, d'accord le, le corps, 10 millions. 10 millions de bits par seconde. Vous imaginez le nombre d'informations que ça fait. La pensée conscience, la pensée consciente, 16 bits par seconde. 16, c'est ridicule. 16 bits par seconde. Donc cette pensée consciente bah, elle, elle nous permet de traiter très très peu d'informations. Donc le cerveau filtre tout le reste, parce que sinon on deviendrait fou, si on avait tout ça à gérer, ce ne serait pas possible. Donc le, le, le cerveau va, va, va filtrer tout ça. Et d'après Marc-Henri, euh, ce qui se passe pendant la transe, c'est que tout d'un coup, cette bande passante, elle devient plus... Euh, voilà, au lieu d'être à 16 bits secondes, euh, elle, est, euh, elle est à... Ben, on ne sait pas combien, mais il faudra le déterminer. Mais elle n'est pas, pas au même niveau. Donc elle nous permet d'accéder à plus d'informations. Voilà. Alors, euh, ce que je voulais dire sur le sur le sur le futur, justement, c'est que c'est que l'humain du futur, il va pas il va pas se développer uniquement dans l'hyper technologie. C'est-à-dire qu'il va il va devoir prendre conscience qu'il a en lui un potentiel extraordinaire. Et, euh, et, et, et je, je dis toujours que ben moi, j'appelle ça le perceptuel en opposition à l'intellectuel. C'est-à-dire que le jour où on sera aussi fier d'être des perceptuels que des intellectuels, on aura gagné quand même un, un grand, un grand, une grande bataille sur, sur notre qualité d'humain. Et, et, et c'est là la véritable augmentation de l'humain, elle est là. L'humain augmenté, ce n'est pas uniquement par les technologies. C'est augmenté parce qu'on a en nous un potentiel qu'on ignore euh, que la société occidentale mh, nous a empêchés d'utiliser parce que ce n'est pas utile. Et puis, quand, quand on est très intuitif, on sait ce qui est bon pour soi. On, a, on, on nous a enlevé cette capacité à, à, à nous interroger sur qu'est-ce qui est bon pour moi. On est devenus des assistés, on a fait de nous des consommateurs euh, dont on crée les besoins, dont on, on, on, on dit ben, le bonheur c'est ça, c'est acheter ça, c'est acheter ça, c'est acheter ça. Et, et on est devenus des consommateurs. On a fait de nous des consommateurs qui étaient dépendants de produits de consommation. Ce qui est arrivé aux Indiens, sur lui. Comment ils ont établi le contact avec eux, au départ C'était quoi, le contact ils, a, ils, a, ils appelaient ça le, le, le front d'attraction. C'est des termes de guerre. Le front d'attraction, ça consistait en quoi eh bien, ça, ça consistait à passer, sur les chemins sur lesquels les, les Indiens passaient régulièrement, à, à se poster-là avec des objets de consommation, avec des miroirs, avec des couteaux, avec des bonbons, avec je ne sais pas quoi. Euh, un front d'attraction, c'est-à-dire qu'on va... Pour dominer ces gens, on va les rendre dépendants de produits de consommation dont ils vont être dépendants après. Et tout leur travail aujourd'hui, c'est justement de, se, de retrouver une indépendance économique déjà, et de retrouver une indépendance qui, qui, qui, qui, bah, qui te dit, elle, qu'est-ce qui est bon pour moi C'est de se reposer cette question. Donc cette confiance, on nous l'a enlevée justement, en nous rendant dépendants de produits dont on nous assure qu'on en a absolument besoin. Euh, ça, on nous l'a euh, enlevé. Et comment on a pu nous, à, nous, nous rendre aussi dépendants de ça, c'est en nous enlevant notre capacité à subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, si on nous met dans une forêt, mais on, est, on est mort en deux jours. Quoi. C est, c est, voilà. On ne sait plus faire avec nos mains, on ne sait plus se nourrir, euh, on ne sait plus faire tout ça. Et donc ça, c'est grave. Et c'est comme ça, c'est vraiment une manipulation. C'est-à-dire qu'en en nous enlevant cette capacité à subvenir à nos besoins, euh, ben on, on nous a créé d'autres besoins, on nous a créé plein de choses et on a fait de nous des consommateurs. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que tous ces mouvements-là font qu'on reprend on reprend possession de nos capacités et, et, et, et s'il y a une, une, un tel engouement pour les, les, le chamanisme aujourd'hui, même s'il y a des, des dissonances, euh, c'est que les gens ont envie de, de, de croire et de, de, de recroire euh, et de, de réavoir confiance en ces capacités euh, en nous, qui savent, qui savent mieux que, mieux que, que eux euh, ce, qui bon, ce qui est bon pour nous. Donc c'est très, c'est très, euh, très réjouissant. Moi je vois, je vois tout ce qui se passe là, là autour. Et que les, les gens reprennent le contrôle, quoi. Voilà. Ils reprennent le contrôle. Et, euh, et ça, c'est formidable. Et donc si maintenant on reprend le contrôle de, de toutes les capacités de notre cerveau, ça va, être, ça va être génial. Il y aura des. ce sera chaotique, hein, de toute façon, ce sera chaotique parce que l'argent est aujourd'hui bien.. Ouais, il a bien pourri le système, mais, mais les gens sont en train de s'en libérer. là, Ils ouais. sont en, en train de reprendre le contrôle, vraiment. Et c'est grâce à, à tout ça, à ces mouvements, à tout ça, euh, qu'ils sont en train de, de reprendre le contrôle. Et ça, moi, je vois dans les, dans les laboratoires de recherche, par exemple, les, les anciens, euh, la trans, ça ne va pas, non, c'est même pas la peine de... Mais les jeunes, ils sont passionnés par ça. Internet, il est pour beaucoup, d'ailleurs, hein, parce que Internet, ça nous a réappris, Internet, à dire « moi, je vais où je veux ». Parce que jusqu'à présent, on nous imposait euh, la télé, on nous imposait la radio, on nous imposait des, des, des programmes, on nous imposait plein de choses, une culture, on nous impose plein de choses. Dans les journaux télévisés, on nous impose une, une information, on nous impose plein de choses. Mais Grâce à Internet, je crois que les gens ont repris l'habitude de, euh, de se dire bah, « après tout, c'est moi qui choisis le programme que je veux regarder, c'est moi qui choisis l'article que j'ai envie de regarder ». Et je crois que ça, ça a, ça a, un, euh, ça a un effet bien plus profond qu'on ne pense sur cette capacité qu'on retrouve à, à se faire confiance à nous et à suivre notre chemin comme on l'a décidé nous. Et pas comme on nous l'impose au travers de programmes bien, bien contrôlés, bien machin, bien truc. Et c'est une, une des vertus d'Internet, de on a beau critiquer, mais je crois que c'est une des vertus d'Internet. De et qui va être fondamentale sur le fonctionnement de notre cerveau, aussi, qui va changer le fonctionnement de notre cerveau, euh, et que les petits qui naissent aujourd'hui, ils seront vraiment différents de nous. Euh, complètement différents, ils sont, déjà, ils sont déjà différents. Mais là, complètement différents, parce qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils ils prennent en charge, quoi. Ils sont responsables, et ils se disent, bon, ben, moi, je vais aller là, je vais là. Et c'est pas l'autre qui va me dire où je vais. Et ça, c'est génial you.